Venez déposer ces armes-là. Mettons-nous tous ensemble pour essayer, n'est-ce pas, de les Les supérieurs, Maintenant, elles aillent tout rien d'ici, ouais. voilà. Voilà, Garçon Paris Lilo oh, Chers téléspectateurs de notre chaîne Bunyatou Day TV euh, Nous sommes là aujourd'hui encore avec vous dans cette chaîne Bunyatou Day TV quand vous, êtes, vous savez très bien que cette chaîne, c'est pour vous. Pourquoi vous la il y a des filles qui font des filles qui font des filles qui font des filles qui font des filles qui font des filles voilà, euh, chers téléspectateurs, vous nous suivez sur Bouniatsu de la Télévision. Je vous prie euh, de bien vouloir euh, vous abonner sur la chaîne YouTube. Euh, N'hésitez pas vraiment de vous abonner pour ne pas rater euh, nos prochaines émissions. Nous sommes en train de discuter sur l'évaluation de l'état des sièges avec Excellence Bahati, que vous connaissez très très très bien dans la province. Avec lui, nous parlons de l'évaluation de l'état des sièges. Des enjeux pour jour. Vous suivez ces interventions euh, sans complexe euh, ni euh, euh, euh, l'idée de nuire. Mais Excellence. Bonsoir et bienvenue sur Bounia Today. Bonsoir, M. Patrick et bonsoir à tous les téléspectateurs. Euh, voilà, euh, je pense qu'il revient à vous-même de pouvoir euh, un peu euh, donner un aperçu sur votre personnalité. Si je me réserve un peu les droits de, vous le dites, de, de, de, de dire ça aux téléspectateurs. Très eh bien, Patrick, je m'appelle Emmanuel maratikou ouquabo euh, J'étais ministre provincial des mines, pétrole, industrie, énergie, eau. Sous le gouvernement civil de Bamanissa. Et actuellement, nous sommes en veilleuse parce que le gouvernement est en état de siège. La province est sous état de siège et nous sommes en veilleuse. Voilà. Euh, voilà. voilà, Excellence Emmanuel Baat, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir dans euh, le plateau des Bougnes à télévision. Nous vous souhaitons vraiment euh, euh, la bienvenue. Nous pensons que c'est la toute première fois, mais ce n'est pas la dernière. Exactement, c'est avec plaisir que je vous retrouve ici. Euh, je crois que les téléspectateurs vont me découvrir aujourd'hui. Donc c'est vraiment du plaisir pour moi. D'accord, nous partons avec euh, ce débat. 6 mois 2021, 6 mois 2023, des jour pour jour, depuis que l'état de CGT a été instauré, s'il faut dire, décrété dans la province de Litorie, aujourd'hui, peut-être comme analyse, ou quels sont les côtés négatifs et les côtés positifs de cette mesure exceptionnelle qui avait pour objectif d'amener et d'instaurer la paix dans les coins et les coins de la province de l'Isurie. Excellence, en tant que scientifique et aussi euh, quelqu'un qui a pris du temps à Isaurie, quelle est votre première lecture sur ces deux enjeux jour pour jour Très bien. Euh, ma lecture est plutôt euh, un bilan mitigé. Euh, bilan mitigé pourquoi Parce que l'état des sièges a été décrété parce qu'il y avait insécurité. Et donc, l'État des sièges avait pour mission de restaurer l'autorité de l'État et de remettre la paix, une paix durable. C'était ça l'objectif de l'État des sièges. Et nous tous, on a accueilli avec joie l'État des sièges. Parce que, comme vous le savez, on dit souvent, même dans un océan d'échec, hein, dans un océan, n'est-ce pas, on retrouve aussi des îlots. N'est-ce pas? On trouve des îlots de réussite. Et c'est comme ça qu'il faut lire les choses. C'est-à-dire, même dans un océan d'échec, on retrouve aussi de petits îlots de réussite. Et ces, ces, ces petites réussites-là, c'est notamment euh, le fait que l'autorité militaire peut désormais faire l'itinérance. En tant que militaire, il peut faire l'itinérance. C'est-à-dire, il peut sillonner toute la province. Et ça, ça s'est fait. Ça s'est fait, on constate que l'autorité, en tant que militaire, il peut visiter, n'est-ce pas, la population, il peut aller dans les coins de Ndjougou. Et ça, c'est un point qu'il faut apprécier pour dire que l'autorité militaire a ses moyens pour se déplacer, pour s'imposer et arriver tout de même dans les coins où les civils avaient du mal à arriver. Vous parlez d'un bilan mitigé depuis que l'État-Tisa a été instauré. Euh, combien peut-être euh, proportionnez-vous euh, euh, ces bilans sur le plan positif Parce qu'aujourd'hui, on voit, euh, on est passé de l'approche euh, euh, militaire à l'approche, euh, ça veut dire dialogue euh, intra-intercommunautaire, consultation atelier. Combien proportionnez-vous ces, ces, ces, ces côtés positifs En termes de quantité, on ne sera pas vraiment quantifié, mais on peut au moins évaluer la qualité. Et là, je vais plus m'apesantir sur la qualité. Euh, on sait que l'état des sièges, c'était pour, pour remettre la sécurité, n'est-ce pas Et donc, on peut, on peut imaginer qu'avant état des sièges, pendant état des sièges, on doit avoir une amélioration en termes de la sécurité. Et cette sécurité-là peut être notamment quantifiée en, en termes de, de nombre de morts, n'est-ce pas c'est-à-dire les gens qui ont été tués pendant l'état des sièges ou avant l'état des sièges, le nombre de maisons, des cases incendiées par les groupes armés, le nombre de groupes armés actifs, etc. Et là, on constate, malheureusement, qu'ils malheureusement, était plutôt à la hausse, c'est-à-dire tués sont passés à la hausse pendant l'état et de siège qu'avant l'état de Il y a, eu, des y a, y a des plus de plaintes dans le sens de décès, dans le sens de tués pendant l'état de siège qu'avant l'état de siège. Et pire encore, les nombres même de groupes armés actifs. Hein? Il y a énormément de groupes armés qui, qui, qui a vu le jour pendant l'état de siège. Mais ces groupes armés n'ont jamais opéré, Excellence Bati. C'est vous qui le dites. Non, MAPI n'a jamais commis une exaction, du moins que vous nous prouvez le contraire. C'est vous qui le dites. Si vous allez sur le terrain, les gens vous diront que MAPI est reconnu. Sinon, pour, pourquoi est-ce qu'on parlait de ces groupes-là On ne parlait pas de ces groupes. Un groupe qui n'est pas, qui, qui est inoffensif n'est pas un groupe. Peut-être, euh, perdez-vous dans le sens que MAPI égale Zahir Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit que MAPI, ce n'est pas Zahir. Et eux-mêmes, ils ont fait un pas pour dire « nous, on n'est pas dans cette logique ». Mais au départ, ils ont montré qu'ils existaient. Donc vous voyez que c'est un groupe qu'il faut reconnaître comme tel. Même si on dit que parce qu'il n'y a pas de répondants, on n'appelle pas ça « groupe ». Mais reconnaissons tout de même que tout groupe qui manipule des armes sans une autorisation officielle est un groupe nuisible. Tout simplement. Lorsque vous parlez de bilans mitigés, vous, vous faites partie du gouvernement Bamanissa, euh, qui a été peut-être mise à l'écart pour euh, n'a pas euh, rempli sa mission de sécurité, de, de, plutôt de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, parler des, des bilans mitigés, ce n'est pas justement dans le sentiment de, de revenir, parce que ça fait deux ans que vous êtes en réponse, je vois. Très bien. Euh, nous, nous travaillons non pas pour nous-mêmes, mais pour la population le gouvernement Bamanissa travaillait et dans les domaines de la sécurité et dans les domaines économiques et dans le développement et à ce jour, on peut présenter ces bilans là hein? à l'époque de son excellence le gouvernement Bamanissa sous le plan sécuritaire l'approche était plus les dialogues où on a dit qu'il faut aborder un peu les choses de façon pacifique hein? essayer de conscientiser euh, les groupes armés et, et essayer de, de, de, de... on a organisé des dialogues intracommunautaires, on a organisé des dialogues intercommunautaires tout ça c'était dans euh, dans la stratégie pour arriver justement euh, à ramener les frères qu'ils ont égarés. Et aujourd'hui si vous observez très bien on est presque revenu sur ces pas là c'est à dire les gouvernements militaires qui semblait avoir peut-être l'approche militaire, hein, parce que la population s'attendait à ce qu'il euh, y ait beaucoup d'attaques, de, des groupes armés, et tout ça, c'est-à-dire qu'on s'attaque aux groupes armés, qui est plutôt l'approche militaire, mais on se rend compte que c'est l'approche civile qui semble prévaloir, hein, c'est-à-dire les dialogues. Et donc, on comprend clairement que l'état des sièges a été conçu mais pas très, très très bien analysé parce que si les militaires doivent procéder maintenant à une approche purement civile, c'est à dire les civils eux-mêmes vous pouvez le faire, tout simplement et puis il y a autre chose si vous dites que nous avons fait des ans et que ne cherche pas peut-être à revenir, non, là n'est pas le problème nous nous recherchons plutôt l'intérêt général. Et l'intérêt général c'est quoi C'est les besoins qui se posaient Nito. Ces besoins-là c'est quoi C'est la sécurité. La population a besoin d'une paix, une paix durable. Et voilà pourquoi, en décrétant l'état des sièges, on pensait que, entre autres indices de performance, on verrait dans combien de temps on arriverait à obtenir ces résultats. Et on est plus performant dans ces domaines lorsque. Dans un laps d'État plus court, on arrive à s'imposer, c'est-à-dire à imposer l'autorité de l'État, à imposer la sécurité, à imposer la paix durable. Mais voilà, ça fait deux ans on n'est pas encore là. Aller aux urnes pour choisir les leaders qui vont nous donner une paix durable. Je dis comme candidat, vous. Moi, je serai candidat, Patrick. Euh... Et je vous annonce que moi, je serai candidat sous le drapeau du MLC. Avec les... oui. Jean-Pierre Mémajou. Oui, je serai candidat sous le drapeau du MLC parce que euh, nous tous nous avons compris que euh, Son Excellence, le chairman, est mieux placé pour nous remettre une paix durable, étant lui-même expérimenté dans les domaines de la sécurité, et puis euh, en sa qualité de vice-premier ministre en charge de la défense et Président du MLC, nous pensons qu'il est l'homme qu'il faut pour nous remettre vraiment dans nos droits. C'est-à-dire tout citoyen congolais a droit à une paix, une paix durable, une paix durable. Je pense que vous suivez Bamanis parce que est Bamanis et a traversé aussi de l'autre côté du MLC, je vois. Une décision doit être personnelle. On ne prend pas une décision parce que quelqu'un d'autre a pris une décision. C'est par motif de conscience. Si son excellence Bamanissa a jugé bon d'aller dans le MLC et que moi aussi je trouve que ces choix, c'est un choix bien raisonné, eh ben je ne trouve pas un problème. Et du reste, je suis du courant, ça ben, Bamanissa Saïd, comme vous le savez. Et aujourd'hui, euh, vous, vous appréciez la petite Suisse avec Louboya, le fait de. Vous voyez que le. La ville se transforme d'un moment à l'autre, il y a l'asphaltage de plusieurs routes. La petite chose que vous, vous n'avez pas réalisée, mais aujourd'hui quand même c'est une réalité, tu vois. Très bien, Patrick, vous parlez de l'asphaltage, je vais vous raconter d'abord l'historique de <rire> cet asphaltage. Vous savez, dans la ville de Mounia, quand les gens parlent d'asphaltage, ils voient seulement les travaux qui sont effectués. Mais ils oublient par quel mécanisme on a obtenu les fonds pour cet asphaltage. Cet asphaltage est obtenu grâce aux opérateurs économiques, spécialement les pétroliers, que Son Excellence Bamanissa a dû convaincre pour dire Mes frères, mes amis, donnez quelque chose pour l'asphaltage. Ce sont les pétroliers qui contribuent et c'est avec cet argent qu'on a effectuer les travaux d'asphaltage. Donc, c'est encore dans mon secteur, le secteur du pétrole. Donc, ce sont les opérateurs économiques qui ont contribué pour avoir de, de, de, de routes asphaltées dans la ville de Donc, J'en profite pour féliciter de tout cœur, en tout cas pour féliciter chaleureusement nos opérateurs économiques, spécialement les pétroliers, avec mon président Daniel Munguissa, qui ont compris qu'il fallait aider et faire quelque chose pour leur province. Alors, aujourd'hui, quand les gens disent Asphaltage, asphaltage, ils ne savent pas que ce sont les pétroliers qui sont les acteurs. Ce sont eux. Donc il ne faut même pas parler de, de l'état des sièges, mais il faut plutôt dire que ce sont nos opérateurs économiques. Et puis, qui ont été convaincus Par qui Pas par les gouvernements de l'état des sièges, c'était avant l'état des sièges. Mais ce n'était pas effectif, mais c'est sous l'état des sièges qu'on a senti un peu la pression dans les travaux, je vois. Il faut plutôt dire que les opérateurs économiques sont restés fidèles à leur province. C'est-à-dire, malgré que l'état des sièges a été décrété, malgré que beaucoup de projets ont été mis comme ça en berne, eux ont continué à soutenir la province parce qu'ils croient au devoir de leur province. Donc, il faut les féliciter, c'est une bonne chose. Mais aussi, il faut féliciter les gouvernements que nous étions parce que. Euh, la taxe conventionnelle qui a été signée avec les opérateurs économiques montre justement le niveau de collaboration qu'il y avait entre euh, les opérateurs économiques d'une part et les gouvernements provincial d'autre part. Donc c'est une occasion pour nous de dire, les Itouriens, félicitations, vous aimez votre province, vous soutenez votre province. Alors, il y a eu aussi d'autres projets il y a eu beaucoup de projets sous le gouvernement Bamanissa qu'on appelle EDI énergie des et ça c'est parce que les gouvernements provinciaux avaient compris que sans énergie on ne peut pas se développer sans énergie on ne peut pas avoir l'industrie voilà pourquoi énergie des a été créée durant ces temps là qu'est-ce excellence Bati Emmanuel votre dernier mot avant que nous, nous séparons et Qu'est-ce que les téléspectateurs des Bouniatsudeï et ceux qui vont vous suivre peuvent retenir comme vos derniers mots voilà. Très bien. À la population de l'Itourie, euh, je demande la confiance, tout simplement. Que la population continue à soutenir euh, nos forces armées euh, euh, de la République démocratique du Congo, le FRDC, et surtout, surtout de soutenir la vision du chef de l'État qui retient euh, beaucoup de projets en notre faveur, qui retient beaucoup de projets pour le développement de cette province. Et dès qu'on a la paix, tout ira bien. Déjà avec les projets euh, de démobilisation, de, de des armements, on sent qu'il y a cette volonté politique. Mais alors il faudrait que euh, les outilliers comprennent, qu'ils s'y impliquent. Voilà un peu ce que je demande. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons encore de pouvoir vous abonner et sachez que chaque jour est une chance de rendre sa vie meilleure. Au revoir.